Le jeu du Bonto, un jeu depuis le 14e siècle en France, un jeu d'arnaque. Je vais vous faire une petite démonstration aujourd'hui, c'est parti. Pour vous habituer, je vais utiliser pour le moment deux cartes. Une carte noire, une carte rouge. Je mélange la carte la rouge et la noire. Le but étant, c'est de suivre la rouge. Où est la rouge Ici Eh non, perdu. La rouge. Vous avez compris que ce n'est pas facile pour l'œil de suivre. D'autant plus que le jeu du Bonto se fait avec Trois cartes, deux noires et une rouge. Je mélange un petit peu pour rendre les choses un peu plus compliquées. Et je vous pose la question, où se trouve la rouge 90% des gens vont me dire sur la table. Or quand, en fait, non, elle est, déjà, elle est déjà en main. Et oui, je recommence. Où est la rouge Bon, bah là, c'est simple pour vous. Vous allez me dire qu'elle est dans la main gauche. Mais attention, le manipulateur a de l'adresse et il peut, à sa guise, transformer la carte noire sur la table en carte rouge. On continue, il peut même s'offrir le luxe, regardez bien, de téléporter les cartes. Eh oui, rappelez-vous, ici, de noir et simplement en faisant un petit geste suspect, ressortir la carte rouge. Et ramener la carte noire devant. Le taux, rappelez-vous, deux cartes noires et deux cartes rouges. Il est très difficile pour l'œil de suivre. Alors je vais aller plus lentement. Où est la carte rouge Ici Vous êtes sûr Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai remis une carte dans la poche. Car ici nous avons maintenant une noire. Vous avez manqué c'est pas grave, car effectivement la carte rouge était bien là. C'est reparti, je prends une carte rouge et je mets la noire dans ma poche. Où est la carte rouge Bon là, vous avez tous compris, elle est sur la table. C'était un petit test. Je recommence. Où est la carte rouge Donc elle est ici, très bien. Et ici nous avons quoi Une carte noire Vous en êtes sûr Regardons. Et non, une carte rouge recommençons. Rouge ou noir On ne sait plus trop. Une carte rouge. Eh oui, parce qu'en main depuis le début, mesdames, messieurs, je n'ai que des cartes rouges. Ce qui laisse à présager que dans ma poche, je n'avais que des... Eh bien, des cartes noires. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.